Salut les amis, bienvenue ici, pour cette pêche à l'aimant, on va essayer de pêcher un peu ici, là je tiens la GoPro en main, là, là vous voyez un peu, allez, je la monte dans le harnais, c'est parti les amis, première trouvaille, un vieux truc, ouais, allez, ouais, je suis un peu limité avec ma corde, faudra que je pense en rajouter une, c'est hyper vaseux ici, Mieux pas tomber dedans, voilà. Ouais. Là, c'est lourd, mais je pense c'est de la base. Ouais, c'est hyper vaseux en plus. On prend dans les ronces, ouais. Y a rien. C'est que de la vase. Bon, je rallume à une trouvaille. Ah, je sais pas, je sais pas. Bon, les amis, j'allume la vidéo, mais bon. Il n'y a absolument rien par ici. Un tout petit clou, c'est tout ce qu'on a fait. Oh, c'est super propre. Il n'y a pas de voleur chez moi, c'est pas possible. <rire> enfin ouais, super propre, peut-être pas toujours là. Parce que c'est blindé de vase en fait. Non mais il n'y a rien, hein. c'est hyper propre. Hein. J'hallucine. Hein. Bon ben ce serait une pêche à l'aimant sans trouvaille. super Eh ben rien du tout absolument rien super propre à part la base. donc voilà je te rallume s'il y a une trouvaille ça va être euh, la pêche à l'aimant <rire> la plus pourrie qui est pourrie voilà tu trouvaille de kev une ancienne dent de cochère. <rire> Allez, on continue. Bon, ben les amis, il y a que dalle. Hein. Que dalle de chez que dalle. En fait, aujourd'hui, on est venu juste faire euh, un peu baigner nos aimants pour pas qu'ils perdent l'habitude. Donc voilà, il y a vraiment absolument rien. Il y a que dalle. Ah ah ah ah ah, là, je les rallume au bon moment là. Bon bah en tout cas, et alors, tu l'as perdu bon. Hein bah, Ah non Il nous a remonté des branches. <rire> Il a cru que c'était un cadre le fou, c'était juste des branches, ah non des bains. <rire> Bon de quoi on a déjà pas rigolé c'est déjà pas mal Enfin Bon ben bah, les amis j'aurais rien à vous mettre sous la dent parce qu'il n'y a rien en fait Il n'y a que dalle de chez que dalle C'est propre c'est net Il n'y a que de la vase On a fait un clou et euh, une dent de fracochère C'est tout ce qu'on a fait Ça va être la plus courte pêche à l'aimant euh, de l'histoire de la pêche à ouais regarde comme d'hab bon évidemment euh, je te demanderais de me mettre un like mais c'est vraiment par pitié quoi parce que je te montre vraiment rien donc euh, je comprends que tu veux même pas t'abonner quoi <rire> enfin voilà malheureusement c'est c'est comme ça on peut pas gagner à tous les coups hein. Ben oh. écoute, je sais pas, je suis coincé là. Ça fait plein de bibules. Ça fait plein de bébules. Ouais, je suis coincé là. Yeah. Euh, Qu'est-ce que c'est Je ne sais pas, je ne vois rien. C'est des branches, non ah. ah Je ne sais pas. Ah, je ne saurais pas le remonter. Ça m'étonnerait. Je vais essayer de descendre un peu, mais là, si je me casse la tronche en direct, ça, ça, ça va le faire, quoi. Tu pourras me mettre un like. Oh Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe il se passe à rien en fait. Non, je crois que c'était des branches aussi. Des barres. Bon, ben ouais, apparemment. Apparemment, c'était des branches aussi. Je sais pas. Là, je t'avoue que je suis en équilibre là. Pas terrible. Hein. Qu'est-ce que tu veux, c'est propre chez nous, on sait rien faire. Hein. Ouais, par des tonnes de vases. Voilà, des tonnes de vases qu'on ramène. Mais rien d'autre, il n'y a rien d'autre. Allez. Je rallume, mais s'il y a quelque chose, mais bon, voilà quoi. Allez, continue. Ouais, oh, les amis. Il n'y a pas que des rochers, il n'y a pas que des rochers. Yeah. Plaque de je sais pas quoi. Je sais pas. Bien dégueu, en tout cas. Allez, on continue. Un morceau de boîte à tondeuse. C'est bon, ouais. quoi C'est ça, non Ouais. Ça, a un, couvercle tondeuse, ouais, ça. Oh, ça un couvercle de tondeuse, on dirait. Ouais, c'est ça. Ça s'améliore, un couvert de tondeuse. Génial. Ah oh, ben, moi, je suis coincé. Ouais, non, je suis coincé, là. Ah, ça y est, je suis décoincé. C'était un, un rocher, un petit, un petit, rocher. Ah, mais il y a un truc là. J essayé de le remonter. Je sais pas si je vais la voir. Parce qu'en plus il y a du courant, mon aimant il s'en va. J'arrive pas. J'arrive pas. Eh hey, c'est quelque chose. Cool Jupiter les hommes, ça pourquoi Cool